Écoutez-moi les Battle j'espère que vous allez bien, je suis très heureux, très heureux d'être avec vous pour tout simplement vous annoncer la dernière vidéo, pas la dernière vidéo Battlegroundians, mais la dernière vidéo des quêtes, tout simplement la dernière game, une vidéo absolument incroyable avec Shinvala, euh, donc voilà évidemment la euh, méta va changer, il va y avoir rotation, il va y avoir euh, le nouveau patch finalement avec donc rotation de cote, hein. enfin quand je dis rotation c'est reset de cote, et euh, également les, les morts vivants avec disparition euh, des quêtes, d'ailleurs si jamais vous avez envie de découvrir euh, la nouvelle méta, d'essayer d'être un petit peu à jour sur les euh, nouvelles combinaisons, les nouveaux persos, etc., les nouvelles cartes, je vous invite évidemment à regarder, à vous abonner à YouTube et mettre la petite, euh, la petite clochette. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les vidéos. J'essaierai d'en sortir à peu près deux par jour pour vraiment vous présenter au maximum la méta. Et surtout, je serai, à partir de mercredi, donc ça sort mardi soir à 19h euh, le, le patch et mercredi, jeudi et vendredi de euh, 9h du matin, à 20h, je serai sur Twitch, twitch.tv thefishugo, vraiment n'hésitez pas à venir, à n'importe quel moment de la journée je serai là, je farmerai, comme ça vous allez, euh, comme ça on va découvrir finalement ensemble euh, la nouvelle méta, donc voilà, si jamais vous avez envie de voir un peu plus de contenu que sur Youtube, vraiment venez en stream, alors euh, si vous regardez cette vidéo que dans plusieurs jours, sachez que la semaine prochaine, pareil, hein, je pense que j'aurai un planning très agressif sur Battlegrounds, euh, avec les matins et les après-midi, donc voilà, en tout cas, vous savez où me, où me, où me retrouver, twitch.tv, TheFishHugo, et sinon, il y aura plein plein de vidéos sur YouTube. Euh, merci à vous, vraiment, merci d'avoir regardé, bon, depuis déjà euh, plusieurs années, toutes mes vidéos, mais principalement, là, c'est une vidéo Battlegrounds, donc de, de regarder de plus en plus nombreux mes vidéos sur Battlegrounds. Je pense que c'est aussi lié, finalement, à mon niveau qui a, euh, qui a augmenté. Donc voilà, mon objectif, il est assumé, c'est euh, la qualification au Lobby Legends, au Lobby Legends, pardon. Euh, enfin euh, tous les lobby legends dans l'absolu alors on n'a pas encore d'infos si ce sera toujours top 16 peut-être top 50 a priori peut-être top 50 ou top 100 euh, donc voilà si c'est top 50 je pense qu'il y a vraiment moyen que j'arrive à me qualifier à tous parce que en tout cas aux premières phases euh, parce que finalement j'étais souvent on va dire entre 18 et 25 en termes de, de placement même voire 18 et 24 mais c'est vrai que pour le moment j'ai pas fait le top 16, mais voilà, j'étais vraiment très très bien placé, j'étais vraiment pas loin de ce top 16 à chaque fois. Donc voilà, on verra. Merci à tous de regarder mes vidéos. Euh, j'espère que je vous ai euh, fait progresser, que je vous ai aidé. Et j'espère surtout que ça continuera avec cette nouvelle méta. Je vais vraiment euh, la tryharder à fond. Donc je pense que ça va être une belle aventure qu'on va vivre ensemble. Euh, à 3 hein, avec Blizzard, évidemment. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. J'aime pas Guff. J'aime pas Vol'jin sans... Ouais, en vrai, euh, ça c'est rigolo comme personnage. Hein. Shinvala. Shinvala, c'est des, bi... des bons persos de fin de méta. Ou des bons persos d'avant reset de cote. Parce que c'est pas non plus mauvais. En plus, 8 d'armure. Et... Mais c'est un peu polarisé. On va dire que quand tu tryhard, t'es jamais très à l'aise avec Shinvala. Mais là, j'avoue que c'est un bon petit perso. Parce que c'est quand même un perso qui a un potentiel top 1. Mais le problème, c'est que vu qu'il est polarisé, bah en fait, il va quand même t'apporter quelques top 7, quelques top 8. Et on va dire à un certain niveau, quand tu fais un 8, c'est trop compliqué derrière à rattraper. Oula, c'est pas un beau départ ça. On va hop, je pense que t'es deux. Si, en fait, si on n'a pas d'LM, on va up, Mais sinon, on va sûrement acheter tous les LM. En vrai, la courbe de mana, on s'en fout un peu avec ce perso. À partir du moment où on peut tricher. Ouais, Shinvala, moi, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Puis 8 d'armure, franchement, t'es quand même assez à l'aise. Mais hein. vous... tu vois... Enfin, vous voyez, pardon. Je vous tutoie, mais... Euh, le truc, c'est que quand on a... Quand on a l'élème bleu, pour commencer... En fait, on est méga bien. C'est en ça où c'est polarisé. C'est que, en fait, dès le début, tu peux soit être mal, soit déjà très très bien. Et en général, c'est pas des bons persos, ça. Quand dès le début, tout tour 1, tu peux déjà te dire « putain, je suis mal dans ma game ». C'est quand même problématique. dommage. Et là, on est déjà mal dans notre game. Après, ça peut euh, T3, on peut trouver euh, Roche en fusion, plus LM de fête, ou un LM bleu. C'est toujours cool, quoi. En fait, un LM de fête ou un rush en fusion c'est génial. Et le perso n'est pas très compliqué. Hein. Même si la curve est bizarre. En gros, dès qu'il y a un LM on l'achète quoi donc. Euh... En tout cas au départ. Waouh, il a déjà son triple. C'est une bonne chose en vrai. Barbe noire, il a déjà son triple. C'est incroyable. Hein <rire> bon, ça lui casse sa curve, mais bon, c'est pas très grave. Ouais. Typiquement, vous voyez, ces spots-là, on n'est pas très contents. Hein. Ces spots-là sont pas ouf, hein. Je pense que, hop, c'est un peu greedy. Je pense que, hop, c'est un peu greedy. Je pense que, hop, c'est un peu greedy. Mais pour le moment, euh, ouais, c'est pas dingo. En tout cas, on n'a pas de pouvoir, quoi. Pas que c'est pas dingo, c'est qu'on a juste pas de pouvoir. Et nos adversaires, ils ont non des pouvoirs, donc... Euh C'est quand même dingue, mais à chaque fois que tu as un perso dans ce style, tu trouves jamais les créatures nécessaires. Souvent. Euh, c'est normal. Tu as plus de chances de pas trouver tes créas que de trouver tes créas. C'est normal. C'est comme quand tu cherches une carte. Tu sais, parfois, tu es à 25, tu à 26, tu cherches ta fameuse carte 5 ou 6. En fait, c'est normal de pas la trouver, c'est ça. C'est la norme mathématique. Tu n'es pas, pas censé la trouver. Oh, super ça. Ah, elles sont pas ouf ces quêtes, hein, en plus. Elles sont pas ouf. Je crois que je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Ça met des cartes dans la main. Je veux quand même essayer de jouer la quête, je pense. Il, est, il a up oui. ouais, avec paris gagnant ça peut être faussé non on va faire ça on va lui donner un maximum d'endurance et comme ça il a une possibilité de nous donner une carte ouais on va faire ça ça on va pas prendre hein. juste pour euh, ses 3 manas ça fait gagner un mana, donc en fait ça coûte 1, mais c'est pas si bon. Je pense qu'on veut ça, on veut ça, on veut le Uranin 2. On va sûrement up, mais c'est même pas obligatoire, parce qu'en fait si on a déjà notre quête, on va pas up. C'est possible. Hein. Parce que là en fait on est déjà à 4 avec ça, et j'imagine qu'avec que lui il va nous donner une gem avec ses 6 PV. Donc on est à 4, plus 1,5. Sachant que le boost, il est au début, au début de votre tour. Donc euh, on peut même s'arrêter à 9 et ce sera bon grâce au Uran. Enfin, souvent. Donc on a dit qu'on était à combien C'est pas évident. Hein. Un serviteur de perdu, une pièce de gagnu. Normalement c'est bon. Et c'est le frappeur qui va être boosté ce qui est pas mal. Allez, ah, est jolie cette game. Si on y arrive là c'est vraiment beau. Ah, je pense qu'on est... Ah quoique il a un 15-15 Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ça Ah zut ça change tout. En vrai ça change toute la partie C'est con hein, mais là c'est vraiment la probabilité Qui change toute la partie On était déjà dans la mouise mais alors C'est dommage parce qu'on avait fait un joli play Ouais trop dommage Trop dommage Oh. On va faire ça, on va faire ça et prochain tour on ira chercher quand même la taverne 5 si on peut choper Nomi, quelque chose comme ça. Ouais c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas très très haut en PV, enfin non est, on est bien en PV mais on n'a on pas un très très beau board. Ouais ça va. C'est le genre de combat où tu peux vite prendre 12 et... Derrière, si t'es à 27, c'est pas la même partie. Hein. Là, ça va. Il oh, y a même un autre. Oh, c'est pas mal, on peut faire ça. Ça. Roll d'abord ça, ça, ça, le... oh Nomi, hein, Nomi tour 7, c'est presque trop tard, mais en même temps, euh, c'est quand même good, hein, je pense, hein, On va nommer, on va garder ça en main. J'aime ici. La question c'est est-ce que lui on va le garder deux tours Parce que sinon on lui met deux gemmes maintenant. Tour d'après on lui remet une gemme et ensuite on va le vendre. Euh, ouais, je vais le mettre deux gemmes. Merci Camisole41, merci pour tes vidéos YouTube. Pas le temps de regarder beaucoup ton stream. bah Pas de soucis, pas de soucis. Je sais que les vidéos c'est plus facile à, à consommer. Merci beaucoup. Merci pour ton, ton soutien, c'est super sympa. Merci infiniment et ça m'aide beaucoup, sache-le. Merci à toi. C'est pas mal là, franchement en plus cette ta 25 va pas coûter cher, on va rester en 4. On va vraiment faire que la 5 coûte 0. On tombe up dedans. Je pense que le fait d'attaquer first ça me permet d'être devant. Après ça dépend comment se mettre les combats mais... Ça se met pas très bien. Ça se met pas bien du tout. Ah dommage. C'est bien parti. Ça marche bien ce pouvoir avec Nomi, parce que Nomi en général elle a besoin de temps et ça, ça nous donne un petit peu de temps et on a déjà la construction avec ça, c'est plutôt chouette. Deuxième nomi. Bran ou minirag. Bran c'est cool. Bran c'est cool hein. J'ai l'impression que Bran est meilleur. que euh, que ça fait un peu de stats. Voilà. Un triple pour ça mais c'est pas assez bon je pense. j'aime bien, je booste lemmes de fête, C'est un truc que je vais garder sûrement. Ça me plaît, ça me plaît. En général, en fait, là c'est vraiment trois, euh, trois choses qui marchent super bien ensemble. Nomi, c'est un truc qui est très fort en création. Probablement une des meilleures cartes de création. Le problème c'est que souvent c'est assez faible en tempo. Souvent on n'a pas le temps. C'est un peu comme quand on joue, commence à jouer l'ardeur pirate, on se dit souvent ah un tour de plus et ça aurait été super. Là, on a ça qui nous donne du temps. Et il y a autre chose, c'est que souvent, quand on joue Nomi, on n'a pas la possibilité d'aller chercher la 5, voire encore moins la 6. Et là, avec le pouvoir, on peut aller dans la 5, on peut aller dans la 6. Donc ça se met vraiment bien. Je peux juste payer 4, mais je pense que je vais continuer à en acheter. Waouh, voilà, super le spot. Est-ce que j'ai 6 pièces pour acheter tout euh... Je pense que je vais le garder en main, lui. Je vais geler. Je vais juste acheter lui. Non, j'achète lui plutôt. Juste ça et je booste lui. En vrai, on est pas si mal. On est tour neuf. On a un board qui est à peu près homogène. On est à 32, alors c'est peut-être un poil greedy, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un board faible. Pour un tour 9, en général c'est tour 10 où on se dit, bon là il faut un beau board. Tour 9 c'est encore la, la zone un peu... Ouais, non, ça me va, ça me va. Salut Enio Enyo, Enyo tire, ça va très bien et toi Bon, faudra virer des choses au prochain tour. On pourra peut-être commencer à virer Nomi parce qu'on va sûrement jouer avec Gar en taverne 6 et on n'aura pas la place pour Nomi à gauche dommage, dommage on était devant hein. 75% Oh waouh, parti hein, ça, ça vire. Bran, Bran c'est strong avec les deux mini-rags. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Pas mal ça. Vous avez soif Vous avez Je crois qu'on va virer Bran maintenant pour lui. Là, ça rigole pas. Hein. Franchement, on fait une belle partie, hein, parce qu'on a vraiment joué méga tempo. Voyez, on n'est pas parti sur LM, et finalement, bon, voilà, le pouvoir nous fait que. Bah, ben, c'est pas le pouvoir qui fait qu'on est parti sur LM, c'est vraiment le fait d'avoir découvert la Mais en même temps, ça allait bien, parce qu'on avait envie d'acheter des LM, et ça nous a permis de up pour gratuit, gratuitement, quoi. C'est souvent ça hein, les, bonnes, les belles games. C'est pas, en fait, parfois, on a l'impression que pour avoir des boards impressionnants, il faut forcément se se projeter vite dans la taverne 6 En fait quand on prend le temps on peut aussi faire des très belles choses Ouais vous voyez là typiquement quand on a gare, Je pense que ça a du sens de pas partir en branne ça Et vraiment garder Et, et déjà j'ai Nomi qui Ouais bah en fait je vais roll je suis bête C'est trop fort Je crois que je vais garder la Nomi quand même Oh, c'est incroyable. Hein. Ouais, on, à partir du moment où on peut la garder, ah, c'est dommage. Là. Oh, deux, deux coups euh, sans rien. Oh, ça c'est super. C'est la meilleure carte. On va booster lui. Je l'ai, hein, c'est trop fort euh, crépitant. Ah, elle me plaît bien cette partie. Elle me, peut... elle me plaît vraiment bien. Finalement, on n'a pas de carte que... morte avec la Nomi qui se fait booster par les mini-rags et c'est vraiment pas mal. Et finalement, vu que j'achète quand même beaucoup d'élèves et tout, euh, on continue le scaling. Donc on a du scaling avec mini-rag, avec les Nomi et... et avec Gar. Et en même temps, on a un beau board. On va le chercher ce top. Salut Anonyme, bah ben, ça va très bien. Et toi Voyons si vous parvenez à rester en Ouais Bran, <fils> là il n'y a, y a pas assez de place pour jouer Bran. Soit on part en mini rag Bran et pas Nomi. Et... J'ai préféré jouer Nomi. Oh, on sait bien, il va remettre ses cartes dans le, dans le pool. Dès qu'un joueur meurt, il remet ses cartes dans le pool de Bob. Donc on va pouvoir lui récupérer euh, bah, tout. Tout ce qu'il a nous intéresse. C'est pour ça qu'on n'arriverait pas à tripler mini-rag. Parce qu'il nous en vaut les deux. Ah, Peut-être faut le virer maintenant. Voilà de J'aurais choisi le même. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Un choix tactique intéressant. Pas mal, hein pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Faudrait tripler ce mini-rag, mais c'est pas mal du tout. Hein. Dommage qu'il une taverne 7, parce qu'elle ne serait pas chère d'accès. Le passage de la Toxie Murloc en 6, ça a détruit les Murlocs Non. Non, c'est juste que tu les joues un peu différemment. Enfin, Bran Murloc, euh, ça reste très très fort. Hein. Ça monte beaucoup beaucoup de statistiques, ça fait des pièces, c'est une combinaison qui est assez cool. Hein. Et c'est juste que maintenant, tu plus peur de poison. En fait, quand tu commences à jouer un archétype big, tu te dis pas « Ah zut, il y a Murloc, il va y avoir des poisons, je vais me faire éclater. » Si tu as, si as beaucoup de stats, il y aura un peu de poison en face, mais tout n'aura pas poison, donc ça va être pas mal. Voilà. Alors nous, on n'a pas peur de base de poison, parce qu'on a les crépitants. Enfin, on n'a pas une compo qui perd spécialement contre poison. On perd contre plus fort que nous, et on perd pas contre poison. Oh, il a quand même fait top 4 avec son truc qui ressemble à pas à, à grand-chose. On va jouer à la finale, je pense. Ah, contre le mini-moi en plus. Euh, pour l'histoire... Est-ce euh, qu'on achète un truc en barole. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. ben. Oh, ça c'est bien. Incroyable, c'est pas bien, ça c'est incroyable. Ah zut hein. Euh. Rah, fait chier. Après, on reste très gros. Hein. Ah, on a 24 au pire. Euh... Ouais, le mini mois il y a eu un tournoi au tout début de Battlegrounds. Enfin, pas au tout début, genre au bout d'un an ou un an et demi, peut-être un an et demi de Battlegrounds. Qui s'appelait la EMEA Cup. En gros, c'était un peu les championnats d'Europe. Bon, c'était pas un... un tournoi officiel, mais bon, ils pas... c'était pas vraiment les championnats d'Europe, mais c'était un peu sur invitation. Donc, ça s'appelait la EMEA Cup. Et c'était euh... un tournoi par équipe. On était deux par équipe. Et euh... il y avait deux équipes françaises. Il y avait, euh... Enfin, francophones. Il y avait Olièche avec... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelait. Un joueur qui était... qui était bon, qui jouait beaucoup à l'époque. Alexis. Alexis Diesel. Et moi, j'étais avec, euh, avec le mini-moi à ces, ces tournois, ce championnat d'Europe. Et, euh, et en gros, on était 4 par pool. et Il fallait être top 2 et on avait fait 3ème de notre pool. Mais c'était il y avait que des gros joueurs. C'était hyper sympa. Et c'était durant la nuit. Et euh, je l'avais streamé, je crois. Et c'était il y a 3 ans de ça, hein, franchement. Au moins 2 ans et demi. Facile. Et on... Et en fait, on était tous les deux dans le même lobby. Et c'est intéressant parce que quand on jouait l'un contre l'autre, il fallait faire des égalités. Donc il y avait quand même vraiment un aspect technique qui était sympa en, en euh, jouer en duo, quoi, en disant « Ah là, là, je viens de up, vas-y up aussi. Ah, je peux pas up parce que la taverne est trop bonne. Ok, achète, mais garde un peu ça. Alors moi, on board, j'ai ça, ça et ça. Il faut que tu es pareil. » Et comme ça, ça, on essayait de faire des égalités l'un contre l'autre. Et après, on disait « euh... Ah là, je joue contre... Euh... » Euh, pas, je sais pas, joue contre Daryl, il a quoi Alors fais gaffe, il a ça en position. Attends, il a un taunt avec ça, fais attention. Et en fait, c'était hyper sympa. Mais c'est vrai que ça rend le jeu beaucoup plus compliqué, parce que déjà jouer seul et te concentrer, c'est compliqué. Mais en plus, euh, essayer de prendre les, des informations extérieures. Mais bon, c'était assez cool, pour le coup. Bref, Nice game, hein, franchement. Elle était bien, bien exécutée cette partie, hein, je trouve.